Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait rire Bon, oh, tu sais, rire, euh, ça je peux tutoyer. Bon, hein. bah, tu sais, dans, dans le service, on, on a souvent l'habitude de rire, hein, si c'est les renseignements généraux, mais. Tu sais, c'est comme partout, hein. si on peut pas rigoler de temps en temps, bah, bon, moi j'en sais rien comment tu t'appelles. Moi, disons que je m'appelle Jean-Jean 22, voilà, et je suis le membre des renseignements généraux Sciences Po. Voilà. Bon, comme ça, c'est clair entre nous. Euh, je peux vous poser une question Bien sûr, tu peux, tu peux poser une question. Bah, vous savez, euh, voilà, je, je, je, je sais que, à la télévision locale... Et j'aurais peut-être pas dû, dû dire certaines choses, mais j'ai jamais parlé de que, que, la, que la fille, enfin que l'élève, elle s'était réfugiée dans un camp. Elle est partie dans un camp, elle a rejoint des terroristes, mais j'ai jamais prononcé le mot « islamiste ». j'ai jamais dit. Vous êtes d'accord Je l'ai jamais dit. Mais, mais qu'est-ce qu que t'as affolé, as là Qu'est-ce qu'on en a à foutre des islamistes De toute façon, islamistes... Avant, ils étaient, ils étaient au Parti communiste, peut-être. Maintenant, ils vendent des armes. C'est un groupe qui, qui fait du business. Tout le monde fait du business. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que cette histoire Nous, nous on est là pour réguler le, le, le business. Voilà qui est pas qui pas des grands businessmen qui, qui prennent tout l'argent, les les sont rien. Tu vois, on a un peu on a un peu des renseignements euh, socialiques, en quelque sorte. Tu vois, pour reprendre l'expression que c'est sympathique. Ouais, ouais mais, mais quand même, je ne comprends pas, c'est pour, pourquoi le, le, le journal local m'a convoqué, m'a demandé de passer à la télévision, pourquoi la télévision locale m'a convoqué Bon, on va être clair, c'est pas un journal local, Tu vois, tu perds tes moyens, c'est la télévision locale associative de quartier qui t'a proposé de faire une émission sur toi. Mais on, nous, on le sait, tu vois, on ne leur a pas dit, bon parce que tu sais, nous on a tous sur Facebook, c'est fini, l'espoir, donc on sait que tu parles avec Jean-Louis 23, on sait que tu parles avec l'économe, on sait que c'est l'économe qui t'a dénoncé, qui t'a ensuite dénoncé, l'économe t'a ensuite dénoncé au délégué syndical, après le délégué syndical l'a dé, dénoncé à Jean-Louis 23, parce que Jean-Louis 23, en fait, il pourrait peut-être travailler pour nous, tu vois, c'est pas si clair, son père est CRS, mais tu sais, entre collègues, il faut bien qu'on se donne des, on prend des services, on n'est pas sectaire on est pour une certaine décentralisation, une certaine horizontalité, comme tu pourrais dire voilà espace De parole, il y a un espace de parole aussi chez nous. Tout le monde s'exprime. Voilà, donc tout le monde est en réseau, donc on sait tout. Et puis, puis voilà, on, on a pensé de te faire venir bah, un peu pour, pour, pour faire le point avec toi le point, mais, mais je pense que tout est net, tout, tout est clair entre nous. Tout, Moi, moi si je... Si je... Mais, mais, mais arrête Qui te dit, qui te dit que c'est pas net entre tout Voilà, il y a, y a pas de problème. Es, tu écris à une élève, une ancienne élève qui a rejoint des groupes terroristes, voilà, dans un péri qui n'est pas utile de nommer pour l'instant, et puis tu lui as demandé si elle passait des bonnes vacances, tu lui as demandé si l'argent était bien réparti, tu lui as demandé s'ils si avaient des discussions sur les dieux, tu lui as demandé s'il y avait un libre parole dans, dans ce groupe de terroristes, et puis on le sait, d'un seul coup, le groupe terroriste elle a disparu quoi. Elle est pas, elle d'écran. Tu peux plus communiquer avec elle. Ben oui, mais si ça se trouve, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est tout le temps ton refrain. Mais c'est moi, c'est moi, c'est fini cette époque. On n'est plus au 19ème siècle, c'est moi, c'est moi, on se croirait, on se croirait, excuse-moi, chez Jean Valjean et Victor Hugo, c'est moi et tes vrais personnages. Non, mais attends, tu rigoles, c'est fini cette époque. Il n'y a pas c'est moi, c'est moi. Voilà, il y a un groupe, on est une communauté, encore une fois, c'est une place publique, on est tous ensemble, dans l'enseignement tu t'es avec nous. Et puis voilà, puis tout le monde va rentrer en l'enseignement généraux, Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, on n'est plus dans le c'est moi, c'est moi avec le mec qui va trouver le scoop, tu comprends le cancer Tiens, le cancer, t es, es d'accord Le cancer, ben, personne n'a pu, a, a, ils l'ont trouvé parce qu'ils étaient en groupe, tu vois, vous le, le sida, c'est fini, c'est moi, c'est moi. Donc maintenant, le projet, eh ben, tu vois, on va peut-être dissoudre les renseignements, ou, ou ce que tu appelles les renseignements généreux, là, tu vois, ou généraux, peu importe, hein. la générosité, c'est encore un concept, mais on va tout dissoudre. Et puis on, on sera tous ensemble, tous dans les lieux publics, tu vois, on sera tous dans, dans le renseignement, on renseigne, on, on dérenseigne, et puis nous, bah qu'est-ce qu'on fait Bah on justifie notre présence, comme tout le monde, tu vois, tout le monde justifie sa présence, il faut être humble, tout le monde justifie sa présence, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais en fait, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous trouve extrêmement séduisant. Simplement, vous n'avez pas les mots pour le dire, et c'est pour ça que vous vous lancez dans une logorée. Bon, alors là, maintenant, je rigole plus. Euh, des délires, OK L'histoire et la tu sors dans mon bureau. Je ne veux plus te voir. Sors immédiatement de ce bureau. OK Tu sors de ce bureau, immédiatement. Tu sors de ce bureau. Tu sors de ce bureau, immédiatement.